Cette histoire, elle est née il y a déjà assez longtemps, euh, d'une un, discussion avec Julia Sarda. On avait fait un petit Skype créatif tous les trois, puisque Julia habite à Barcelone. Euh, pour, euh, alors C'était au moment où on travaillait déjà sur le talisman du loup. Euh, il était vraiment en train d'être de, de, fini, et on préparait un petit peu la suite. et L'idée c'était d'échanger sur nos envies communes, les contes qui nous inspiraient. Donc voilà, à ce moment-là, il y a eu euh, plein de petites graines d'idées euh, qui sont apparues. Et ensuite, avec Nicolas, on a travaillé euh, à partir de ce terreau pour, euh, pour créer l'histoire de Lena Pour euh, résumer l'histoire de Lena et les Amélites, en fait, c'est l'histoire de, de Lena qui est une jeune femme qui habite dans un village. Qui est séparée d'une forêt mystérieuse et un peu inquiétante par un fleuve. Elena possède un bateau qui lui permet de faire des allers-retours et d'emmener les villageois récupérer des ressources dans cette forêt. Euh, et un jour, euh, un, un garçon qu'elle aime bien, qui s'appelle Oren, et à, à qui elle est trop timide pour adresser la parole, disparaît dans cette forêt. Et donc elle l'attend. Et euh, une nuit de tempête, euh, elle voit apparaître euh, une, une, une lanterne de l'autre côté de. De, du fleuve, elle se précipite pour y aller en pensant que c'est Toren, et pas du tout. C'est euh, une sorte de, de crapaud humanoïde euh, qui s'appelle Messire Bombifrons et qui dé désire aller visiter le village. Ça se passe pas très bien pour lui parce qu'il a un aspect un peu euh, monstrueux et euh, une fois de repassé du côté de la forêt, il propose euh, à Lena de l'accompagner pour euh, aller dîner. Et là on, on tombe dans quelque chose d'un peu inspiré de, de barbe bleue où en fait euh, après le dîner, euh, Messia Bambifronce doit euh, euh, partir faire sa, sa tournée dans la forêt euh, et il confie un trousseau de clés à Léna en lui disant Voilà, euh, il pleut trop fort dehors, restez, euh, restez avec moi, choisissez la chambre qui vous plaît, euh, toutes, ces, ces, la, toutes les chambres sont, sont pour vous, sauf euh, celle avec la porte noire que cette clé noire ouvre. Et bien évidemment, Léna va. Euh, aller à l'encontre de, de cet interdit, bah, ouvrir cette porte. Il y a la référence à Barbe Bleue qui est assez forte, qui est assez centrale, avec les portes, tout le passage dans le, le château souterrain, l'interdit qu'on brise, la clé qui marque sur la main. Donc voilà, ça c'était vraiment. On a joué autour de, de ce conte-là. Euh, comme pour le talisman du loup, en fait, nous, notre façon de de faire, c'est... Euh, on essaye d'avoir cette sensation de conte à l'ancienne, euh, où on lit l'histoire et on a presque l'impression d'avoir déjà entendu quelque part, et il y a ces petits échos euh, au conte. Euh, sur le talisman, il y avait un petit peu de, euh, de la belle et la bête, de la petite sirène, du petit chapeau rouge. La forêt, c'est un, un personnage à part entière, je pense, et qui est incarné dans le personnage de Messire Bombifron, qui est justement une espèce d'avatar, d'esprit de la forêt vengeur mais pas vraiment maléfique non plus parce qu'en fait je pense qu'on comprend aussi un petit peu pourquoi il est en colère et pourquoi il, il peut être aigri euh, donc oui, c'est un, un personnage, euh, je pense, qui est assez fort. Euh, ensuite, on essaye de trouver des terrains de jeu qui sont un petit peu différents. Euh, le loup, on était vraiment sur euh, une forêt plutôt nordique. Il euh, y avait la montagne, quelque chose de très, euh, voilà, des sapins, un petit peu euh, une forêt froide. Euh, pour Léna, euh, Julia est vraiment allée dans un univers beaucoup plus de mangroves, de rivières, de boue, euh, euh, de bayous. Donc on est vraiment dans une... Euh, une toute autre forêt, et, et c'est quelque chose qu'on aimerait euh, voilà, peut-être explorer euh, dans d'autres histoires, d'avoir à chaque fois une espèce de terrain de jeu, un petit peu euh, différent, mais qui montre différentes facettes de, de la nature en fait. Au départ, on avait écrit Le talisman du loup en français, et euh, c'était une amie éditrice alors qui nous avait fait rencontrer Julia, qui avait adoré le texte, et pour que Julia le comprenne, puisque Julia elle, elle habite à Barcelone, elle est espagnole, on l'avait traduit en anglais. Et on a fait le dossier, et on l'a fait tourner en France, et personne n'en a voulu. Et du coup, euh, on s'est dit, bon, bah, le texte existe en anglais, on l'a traduit pour Julia, demandant à Julia de le montrer à ses agents, et donc du coup, c'est ce qu'elle a fait. Et très vite, ils ont trouvé un éditeur en Angleterre, et donc le, le, le texte a existé en premier en anglais, avant d'être traduit en, en français pour Gallimard. La traduction, c'est super intéressant, c'est vraiment un exercice qui est hyper enrichissant, parce qu'il euh, y a des problèmes qui se posent euh, quand on passe de, de enfin, du français à l'anglais et d'autres problèmes qui se posent quand on passe de l'anglais au français et c'est souvent un défi qui est assez intéressant de, de pouvoir traduire un peu euh, toutes les nuances du texte anglais en texte français et souvent le texte français euh, final est souvent meilleur que le texte français du départ a, sur lequel on avait travaillé et qu'on a traduit en anglais et à chaque fois des petits challenges qui se posent euh, sur celui-ci ça a été sur le nom du personnage euh, du crapaud qui euh, s'appelle euh, euh, Mister Spadefoot dans, le, en anglais, donc qui est à la fois un nom de crapaud, Spadefoot, mais aussi qui veut dire euh, pied en fourche. Et euh, une fois en français, on l'a on a, on a transformé en Messire euh, Bombifrance. Messire Bombifrance Bombi qui fait un peu front bombé, mais qui est aussi un nom de crapaud. Donc on voulait garder en fait cette double, cette, euh, double signification. Et donc tous ces petits challenges, à travers la traduction, sont hyper intéressants. C'est un autre travail, mais nous on adore ça aussi. Quoi. Ce qu'il est vraiment le méchant de l'histoire, c'est euh, l'antagoniste. C'est sûr qu'il voilà, y a euh, une espèce de, de, de confrontation qui est centrale dans le livre, euh, qui est la mécanique aussi par laquelle l'histoire va avancer. Donc il est euh, l'opposant euh, de Lena. Euh, après, nous, notre envie, et j'espère qu'on y aura réussi, c'était de ne pas le dépeindre comme un méchant absolu, de ne pas être dans du noir et du blanc mais dans des nuances de gris et, euh, et donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure c'est pour moi j'espère qu'on euh, qu comprend un petit peu aussi pourquoi il peut être en colère euh, il a quelque chose d'un peu pathétique et, il joue euh, sur euh, un petit peu le registre aussi de la pitié donc il euh, euh, y a beaucoup de choses qui se mélangent dans, dans ce personnage euh, qui est assez manipulateur euh, voilà donc euh, c'est donc pas, pas un personnage je pense qu'on peut euh, profondément aimer euh, mais, mais j'espère qu'on le déteste pas absolument non plus et on voulait finir aussi le livre sur euh, euh, une porte ouverte parce que, alors on ne sait pas forcément d'où il vient, on ne sait pas non plus où est-ce qu'il est parti, <rire> euh, et est-ce qu'il est toujours là, et euh, voilà, on, on avait envie de laisser euh, une fin un petit peu avec des, des trois petits points de suspension euh, euh, qui esquissent qu'il est peut-être toujours là, mais sans le dire de manière absolument claire non plus. Il y a beaucoup beaucoup de contes où les personnages principaux sont des personnages masculins. Parfois on a des contes avec des personnages principaux féminins, on les, voit, on les voit souvent, euh, les femmes faire la cuisine, faire la vaisselle, etc. Nous, on voulait de, de montrer des femmes d'action, des femmes qui, euh, qui euh, sont responsables de leur propre destin, qui sont volontaires, qui sont indépendantes. Et euh, c'était résolument vraiment moderne. On voulait vraiment faire des, des contes euh, en mettant les femmes au premier plan. Les personnages de contes, ils sont parfois un petit peu... Euh un peu compliqué, je trouve, à manier au niveau de l'écriture parce qu'on est euh, sur des archétypes. Donc, euh, Léna, elle avait quelque chose de, voilà, de jeune fille assez euh, euh, timide, un peu effacée, qu'on qu peut retrouver dans beaucoup de contes. On avait envie de partir de là et de l'amener un peu plus loin. Donc, on, on était aussi euh, toujours dans la référence à Barbe bleue. Hein, C'est un petit peu ça l'histoire. Euh, la jeune fille assez naïve qui se marie. Euh, donc, voilà. Donc, Léna, euh, au début, elle avait ce côté euh, assez effacé, assez timide. Et on avait eu envie de la pousser dans ses retranchements et de, de l'amener à, voilà, à, à, à se confronter aussi à ses peurs à, à, à elle euh, pour autant euh, j'espère que c'est pas un personnage qui, qui paraîtra enfin pour moi c'est pas un personnage qui est plat euh, et, euh, et cette timidité c'est pas non plus euh, une faiblesse, moi mon rapport à la nature euh, il, est, euh, il est assez fort, euh, je pense que ça, ça se ressent dans mes histoires, j'ai une double casquette puisque j'ai travaillé euh, pendant assez longtemps euh, en tant qu'experte climat euh, dans une institution publique donc voilà moi je suis très euh, engagée aussi à titre personnel euh, sur euh, l'écologie, le changement climatique etc et je pense que dans mes livres euh, et en particulier dans les contes c'est c'est aussi quelque chose qui ressort, mais peut-être plus euh, comme euh, un appel à la beauté et, euh, et une espèce de connexion aussi à la nature. On, on voulait vraiment explorer ça, cette, euh, euh, cette ambivalence aussi du personnage de Messia Bombifront. Il, il représente euh, une vision de la nature qui est, euh, voilà, qui est ni un ennemi, ni, ni quelque chose qu'on peut complètement contrôler. En fait. il, y a, il y a une espèce d'entre-deux de, euh, et, et, et c'est... Je pense que voilà, c'est la, la relation que les hommes arriveront à tisser avec lui et à travers lui, avec la forêt, avec la nature, qui est la clé du livre. Je ne sais pas si c'est si dénoncer quelque chose, mais c'est évident que pour Myriam comme pour moi, le rapport à la nature, c'est quelque chose de très important. J'ai grandi en voulant être ornithologue jusqu'en première, donc du coup, j'ai vraiment aussi ce rapport très proche à la nature. Donc pour nous, c'était important de, de parler de la nature, euh, dans un, un sens qui nous est cher, c'est-à-dire pas dans un sens de domination. C'est-à-dire que, euh, et je pense que c'est assez moderne en fait finalement comme, comme approche, c'est de dire que de considérer la nature plus comme euh, comme euh, quelqu'un avec qui on peut être complice, quelqu'un avec qui on peut ou quelque chose avec qui on peut partager, euh, plus que euh, comme une entité qui doit se domestiquer, qui doit se, se dominer, qui doit se, qui doit fournir des choses, des ressources, sans qu'on ait besoin ou qu'on ait l'obligation de donner en retour. Quoi.